Dans une précédente vidéo, nous avons vu la notion de série et d'index. Les séries sont des tableaux à une dimension sur lequel on va mettre un index. Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de data frame, qui sont des tableaux à deux dimensions sur lesquels on va mettre des index sur les lignes et sur les colonnes. Tout ce que nous avons vu sur les séries, que ce soit Lock, E-Lock, le slicing ou l'alignement des labels, reste valable avec les data frames. Ouvrons maintenant un notebook pour jouer avec ces objets. Il existe plusieurs manières de créer une data frame, mais je vais en créer une à partir de séries. Donc, regardons un exemple je vais créer une liste de prénoms qui va contenir Lise, Bob, Bill et Eve. Et ensuite, je vais créer une série âge qui va donc contenir des âges. 25, 30, 35, 40. Et qui va avoir pour index les prénoms. Alors, j'ai une erreur de syntaxe parce que j'ai oublié ici mon crochet fermant. Voilà, je réexécute. Ensuite, je vais avoir taille qui va également être une série et qui va contenir des tailles. Donc ici, je vais avoir 160, 175, 170, 180 et je vais mettre comme index de nouveau les prénoms. Et puis, pour finir, je vais avoir une série sexe que je vais définir de la manière suivante, qui va être une liste construite à partir de FHHF et qui va avoir, pour index, de nouveau, les prénoms. Et maintenant, je peux construire directement ma data frame à partir de ces séries, en passant comme clé... Euh, en passant un dictionnaire qui aura comme clé les labels des colonnes et comme valeur les séries à ajouter. Donc, regardons cet exemple. Je vais dire df égale dataFrame, et je vais passer le dictionnaire suivant, âge, de point âge, taille, de point taille, donc j'oublie pas ma virgule, et sexe, de points, sexe. J'exécute et maintenant je peux regarder ma data frame et je vais donc la voir apparaître sous ce format-là, où j'ai trois colonnes, âge, taille et sexe, et j'ai quatre lignes qui correspondent au prénom des personnes. Alors maintenant explorons cette data frame. Je peux accéder à l'index des lignes en faisant un en accédant à l'attribut index. Je peux accéder à l'index des colonnes en accédant à l'attribut columns. Je peux accéder au tableau numpy sous-jacent donc qui contient les valeurs en accédant à l'attribut values. Et puis ensuite, je peux parcourir, par exemple, les toutes premières lignes de mon data frame en utilisant l'attribut head, qui va me parcourir les deux premières lignes. Et je peux accéder aux dernières lignes de, mon data, de ma data frame en utilisant tail, qui, par exemple, va me retourner les deux dernières lignes. Pour finir, si on veut faire une exploration très rapide des propriétés statistiques de DataFrame, je peux utiliser describe, qui va me sortir des statistiques sur les colonnes numériques, et à describe, je peux lui passer des arguments pour même sortir des statistiques sur les colonnes non numériques, mais ici, par défaut, c'est les colonnes numériques. Et je vois que euh, l'âge moyen est 32,5, j'ai la déviation standard, le minimum, les percentiles, le maximum, et j'ai la même chose pour la taille. La taille moyenne, c'est 171,25. Alors, regardons maintenant l'indexation dans les data frames. Donc, comme je vous ai expliqué en introduction, euh, les DataFrames se manipulent comme les séries. La seule différence, c'est que maintenant, j'ai deux dimensions. J'ai des lignes et des colonnes. Donc, regardons cela. Si je fais df.loc de lise, je vais accéder, si je ne donne qu'un seul argument, je vais accéder à la ligne correspondant à lise. Donc ici, je vois bien la ligne correspondant à lise. Si jamais je veux accéder à une ligne et une colonne, je vais spécifier lise, virgule, et la colonne à laquelle je veux accéder, par exemple l'âge. Et donc ici, je vais avoir l'âge correspondant à liste. Donc je vois que je peux accéder aux éléments de ma data frame uniquement à partir des labels. Évidemment, si je veux accéder à avoir euh, une colonne en entier, je peux tout à fait le faire en utilisant un slice. Donc je vais faire dfloc deux points. Donc ça veut dire donne-moi toutes les lignes, virgule, taille. Et donc ça va me donner la taille pour tous les éléments de ma data frame. Donc, de nouveau, avec loc, si je n'ai qu'un seul euh, euh, élément passé à loc, ça correspond à des lignes. Si je passe deux éléments séparés par une virgule, le premier correspond aux lignes, le deuxième correspond aux colonnes. Sur un data frame, je peux également faire de l'indexation avancée, comme ce qu'on a vu pour les series. Donc, regardons un exemple, df.loc de âge. virgule, inférieur à 32, et donc ça va me sortir tous les éléments de mon data frame pour lesquels la colonne âge est strictement inférieure à 32. Une opération très courante sur les data frames, c'est de euh, euh, enlever l'index, donc de transformer l'index en colonne. Donc, regardons un exemple. Je vous remonte mon data frame df. Ici, ma colonne, c'est une colonne qui contient des prénoms. Or, ce que j'aimerais ce avoir, c'est avoir une colonne de prénoms, et non pas les prénoms dans un index. Donc, comment est-ce que je peux faire ça Je peux faire ça de la manière suivante, df égale df.resetindex. Resetindex va prendre mon index et le mettre dans une colonne. Donc, j'exécute, je regarde ce que vaut df maintenant, et maintenant, j'ai une nouvelle colonne qui s'appelle index, qui contient les prénoms. Mais ce que je voudrais maintenant, c'est renommer cette colonne, pour plus qu'elle s'appelle index, mais qu'elle s'appelle, par exemple, prénom. Donc, je peux faire ça avec la méthode Rename. Donc, je vais faire Rename. Et à Rename, je vais lui dire, tu fais un renommage sur les colonnes. Et à Rename, je lui passe un, tableau, un, un dictionnaire qui va contenir pour clé l'ancien nom à remplacer, index, et pour valeur, le nouveau nom à utiliser, prénom. Donc, c'est une syntaxe un tout petit peu particulière, mais donc, on lui passe un dictionnaire qui a pour clé l'ancien nom, enfin, ce qu'on veut renommer, et pour valeur, le résultat. J'exécute df, et je vois donc maintenant que ma colonne s'appelle prénom. Et pour finir, je pourrais dire, ben maintenant, ce que j'aimerais avoir comme index, c'est la colonne des âges. Donc, ça, je peux le faire de nouveau en faisant df égale DF point set index Et ici, je vais dire, mets comme index la colonne des âges. Et donc, au final j'ai obtenu une data frame, donc c'est les mêmes valeurs que ce que j'avais au départ, mais qui ont été réordonnées. J'ai pris l'index, je l'ai mis comme colonne, et j'ai pris une autre colonne que j'ai mis comme index. Ce sont des opérations extrêmement courantes dans les data frames euh, en pandas. Mais j'aimerais vous montrer la bonne manière de le faire aujourd'hui, parce que vous voyez que j'ai utilisé plusieurs étapes pour découper, hein, pour expliquer ce que je faisais, recéter l'index, renommer une colonne, et récréer un index à partir d'une autre colonne. Ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est une technique différente. Donc je vais repartir de ma data frame initiale, que je vais reprendre ici. Donc voici ma data frame initiale. Et ce que j'utilise aujourd'hui, ce sont euh, euh, des méthodes qui sont chaînées de la manière suivante. Donc, je vous montre ça, je vais écrire df égale, et je mets entre parenthèses, et vous allez voir pourquoi je mets entre parenthèses, df.resetindex. Je vais à la ligne et je rajoute l'opération suivante. Rename de colonnes égale, et je passe mon dictionnaire euh, que je vais utiliser pour renommer, donc index de point Et ensuite, je passe ma dernière opération, set index. De H. Exécutons cela, regardons le résultat et je vois que j'obtiens le même résultat. Mais maintenant, j'ai quelque chose qui est plus expressif parce que je mets dans une succession d'opérations les étapes que je vais appliquer de transformation à mon DataFrame. Et donc, pour que cela fonctionne, il faut que toutes ces méthodes retournent un nouvel data frame. Et c'est ce que font, en général, les méthodes Pandas par défaut. Pour finir avec les data DataFrames, j'aimerais vous montrer un exemple d'alignement d'index. Donc, C'est ce que nous allons voir ici df1 égale, donc je vais créer un data frame qui va contenir un tableau de 1 à deux dimensions, qui va avoir pour index une liste qui va contenir AB et qui va avoir pour colonne une liste va contenir x, y. Évaluons ça, regardons cette data frame. Ah, df1, je l'ai appelé. Voilà, et donc j'ai bien cette data frame que je viens de créer. Maintenant, je vais en créer une deuxième, que je vais appeler df2, et qui va avoir une toute petite variation. Euh, au lieu d'avoir ab, je vais prendre comme index ac, et au lieu d'avoir XY, je vais prendre comme colonne XZ. J'exécute df2. Regardons cette nouvelle data frame, df2. Et maintenant, faisons la somme, df1 plus df2. Et qu'est-ce que je vois ben, Je vois que j'ai eu un alignement d'index. Lorsque j'ai une valeur de même label, ligne et colonne, à gauche et à droite, alors j'ai fait la somme. C'est le cas pour le label ax. Mais pour tous les autres, je n'avais pas le label, soit à gauche, soit à droite, ou soit dans les deux. Donc, comme on l'a vu avec les séries, je peux tout à fait contrôler ce comportement avec la méthode add, donc je peux faire un df1.add de df2, fillValue égale, par exemple, 0. J'exécute et maintenant je remplace la valeur manquante par 0. Mais vous remarquez que j'ai toujours des NAN. Pourquoi est-ce que j'ai toujours des NAN Parce que fill value ne va fonctionner que s'il vous manque soit une valeur à gauche, soit une valeur à droite. S'il vous manque les deux valeurs, alors le résultat sera NAN. Et alors, je peux me sortir de, cette, de ce problème-là de la manière suivante. Donc, mon data frame, je vais le renommer df. Je l'exécute, donc j'ai bien mon df ici, qui correspond à ce tableau-là. Et maintenant, Panda, j'ai des méthodes qui s'appellent fillna, qui me permettent de remplacer les valeurs mises à nan par une valeur par défaut. Donc ici, je peux mettre moins 1. Et voici un exemple de résultat. Mon filna m'affiche bien moins 1 à la place des nan. Ou alors je peux utiliser une méthode qui s'appelle Dropna et qui va me jeter les lignes qui contiennent des NA. Ces méthodes fillna et Dropna ont de nombreuses options que nous verrons dans les compléments. Dans cette vidéo, nous avons vu la notion de DataFrame. Les DataFrames sont des tableaux à deux dimensions sur lesquels on a des labels sur les lignes et sur les colonnes. Les DataFrames, comme les séries, acceptent LOC, lock, e -lock le slicing, l'indexation avancée et l'alignement de la belle. À bientôt!